Chers traders et investisseurs, mercredi 1er avril, bonjour. Eh bien je vous le disais, il ne fallait surtout pas prendre la hausse de ces derniers jours comme argent comptant. Les marchés européens ce matin perdent entre 3 et 4% ce qui est parfaitement normal. Nous sommes en fait dans un trading range sur le DAX de 800 points entre grosso modo 9325 et 10125. et il n'y a donc rien de grave. Tout est tout à fait normal compte tenu de la situation. La baisse est, je le répète, normale et contrôlée. Nous attendons deux chiffres importants, en particulier à 14h15 sur l'emploi. ADP, création d'emplois, ce sont des chiffres importants américains. Nous verrons bien si cela modifie le marché ou pas. Pas grand chose d'autre à dire. Pour le moment, la situation sanitaire catastrophique continue sur toute l'Europe et surtout sur les états unis Ce qui est dramatique pour les marchés.